La chérie, tu es vraiment élégante. Merci, chérie, tu es tout aussi sexy, toi, même Merci. Je suis content que ta robe te plaise. Elle est trop belle. Waouh! T'es sublime, maman. Merci. beauté, quelle grâce. Waouh! Merci. Hey, là, Keïna, je crois que maman vient de te voler la crône. Mmh. Mais tu sais mon trésor, malgré le poids de l'âge, je suis aussi belle et sublime qu'une jeune fille de 18 ans. Absolument, du temps, hein maman, absolument. <rire> Alors mon Valentin, on y va Bien sûr. Ta mère vient à la soirée avec nous Oui. Habillée dans la même robe que moi. C'est moi qui l'ai offert. Mais ça fait des amours, c'est <rire> pas la fête des mères. <rire> C'est aussi le jour anniversaire de mon mariage avec le père d'Éric. Et depuis son décès, Poupée est mon Valentin tous les 14 février. Et cela ne risque pas de changer. Effectivement. Et de plus, maman est mon premier véritable amour. Donc c'est normal que pour la fête des amoureux, elle soit aussi à mes côtés. À moins que tu veuilles que je la laisse toute seule à se morfondre dans sa dépression et à pleurer mon père toute la nuit. Mais bah non, bien sûr que non. Mais et voilà, c'est réglé. On est pas à mes amours Mais où tu vas oh Attends Tena Eric, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis prête à accepter tout de ta relation bizarre avec ta mère. Mais non, ben, non, ça passe pas. C'est trop pour moi. C'est pas possible. Hé, hey, hey, attends. Qu'est-ce qui n'est pas possible Tu n'as jamais vu une mère laver son fils qu'est-ce que tu veux que je fasse Je suis malade Tu te fous de moi là C'est quoi Allez, mais C'est hey un panari là Attention hein Papa tu es mon fils, hein Oh, oh. oh. oh. Écoute, dis -moi. quoi. Eric, tu sais quoi Ça va Je te laisse avec elle. Reste avec elle mmh. Moi j'en ai Bien, marre. Laisse tomber ça. Viens, je vais aller te rincer. Oh.